Avant d'écouter cette musique, n'hésite pas à t'abonner. C'est en bas et c'est gratuit. Et n'hésite pas à aller sur mon site. Le lien en description. me mets à rapper, t'es qu'une carotte Toi, t'es le contraire, tu as Moi, je suis un Paris bayern 1-0, tu te mets à déraper pendant bon que moi je profite. Cagnon du fric. Cagnon du fric. T'es qu'un petit être avec des milliards d'êtres de humains. Quand on voit ta tête sur le club, tu ressembles à rien Rien, rien. T'es qu'un petit être. Tu ressembles à rien. Rien, rien, rien. Je me mets à rappeler, t'es qu'une carte à rappeler.